bonjour je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois je suis Youssef Dalel de la chaîne Je Communique TV je suis ici pour vous aider à communiquer en français nous sommes dans euh, la partie de communication progressive du français niveau débutant avec 270 activités alors comme vous voyez voilà ce manuel ou ce livre il est destiné uniquement pour les adolescents ou faux adolescents et aux adultes qui ont un niveau du buton de langue française et qui aimeraient bien améliorer leur façon de communiquer. Alors aujourd'hui, au programme, on va voir la partie de renseigner se renseigner. comme vous voyez, on a ici demandé des renseignements. Troisième situation de communication à l'office du tourisme. On va voir après interrogation complexe dans la partie de grammaire et quelques vocabulaires. Alors, pour tout de suite, page 40, voilà. À l'office du tourisme. Alors... Euh Ici c'est Madame Coulet. Ici c'est l'employé qui s'appelle Renou. Alors Madame Coulet est venue à l'office de service pour prendre des renseignements, pour prendre des informations. Alors euh, suivez avec moi s'il vous plaît le dialogue entre ces deux. Madame Coulet, c'est le 14 juillet, demain. Qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe dans la ville Qu'est-ce qui se passe dans la ville Il y a un défilé qui commence vers 18h. Mm -hmm. Madame Collet, le défilé par d'où, par où, où est-ce qu'il passe Le défilé par d'où, par où, où est-ce qu'il passe il passe par les grandes avenues. C'est Renou qui parle ici. Il passe par les grandes avenues de la ville. Le point de départ est place Colbert. Et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il fait Renou ici Il donne des informations auprès de...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 Madame Collet reprend. À quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence Renou euh, répond à la question de Madame Collet. Quand la nuit tombe vers 23 heures, d'où est-ce qu'on le voit le mieux Je vous conseille d'aller devant le château je pense que vous aurez une bonne vue. Il n'y a pas de bal, mais si bien sûr, il y a un grand bal sur la place de la ma de la mairie. Alors, euh, comme vous voyez, Madame Collet pose plusieurs questions. Et qu'est-ce qu'il fait Renaud Renaud répond gentiment à toutes les questions, à toutes les questions de Madame Collet. Alors, comme résumé, Madame Collet est venue à l'office de chirurgie pour prendre quelques informations auprès d'un employé qui s'appelle Renaud, au sujet du 14 juillet. Alors, il veut tout simplement euh, d'où et par où euh, le défilé euh, passe et à quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence où est-ce qu'on le voit le mieux Ça veut dire euh, les, le feu d'artifice et il n'y a pas de balle aussi. Ça veut dire dans au 14 juillet il n'y a pas de balle Alors, euh, Ronou répond à ces, répond aux questions euh, gentiment on a dit il passe par les grandes avenues. De la ville, le point de départ est Place Colbert, et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice. La nuit tombe vers 23h, il y a le feu d'artifice qui commencera. Bon, elle, il lui conseille d'aller devant le château pour voir mieux les, les feux d'artifice. Et il existe le bal, bien sûr, il y a un grand bal sur la place de la mairie. Alors on continue, maintenant, euh, manière de dire. Pour euh, demander des informations, il faut poser des questions, comme exemple de « qu'est-ce qui se passe ?»« à quelle heure est-ce que ça commence ?» Il vaut mieux d'apprendre ces, ces, ces types de questions pour avoir des informations auprès d'un employé, bien sûr, à l'Office du tourisme. Qu'est-ce qui se passe À quelle heure est-ce que ça commence Par où est-ce qu'il passe D'où est-ce qu'on le voit le mieux Il n'y a pas d'eux. Alors, ce sont des questions de Madame Collet.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 Alors, grammaire, maintenant, la question complexe, avec « est-ce que » ou « est-ce qui ». Par exemple, on dit « par où l'on doit passer » ou « par où est-ce qu'on doit passer ?» Ça, c'est ce qu'on appelle la question complexe lorsqu'il existe « est-ce que ». Bien sûr, après, « par où ». Par où est-ce qu'on doit passer À quelle heure ça commence On peut dire aussi à quelle heure est-ce que ça commence Ça, c'est une question complexe. D'où euh, venez-vous on, on peut dire aussi d'où est-ce que vous venez À partir de quel âge euh, on peut participer à partir de quel âge est-ce qu'on peut participer? Avec qui est-ce que tu vas au bal? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors la question complexe, je, je, je recommence avec est-ce que ou est-ce qui. On dit par où est-ce qu'on doit passer par où est-ce qu'on doit passer ou on dit aussi par où doit-on passer tout simplement ça c'est une ça c'est une question simple par où doit-on passer mais on peut aussi euh, poser la question autrement c'est ce qu'on appelle la question complexe. Par où est-ce qu'on doit passer À quelle heure est-ce que ça commence D'où est-ce que vous venez voilà. À quelle heure euh, commence-t-il hmm? On peut dire aussi, de où venez-vous hmm? Euh, on continue. À partir de quel âge est-ce qu'on peut participer On peut dire aussi, à partir de quel âge peut-on participer À partir de quel âge peut-on participer Avec qui est-ce que tu vas au bal On peut dire aussi, avec qui vas-tu au bal hein? Mais c'est une question complexe. Avec, est que, avec qui est-ce que tu vas au bal Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe sous une forme euh, familière on peut dire aussi familièrement le défilé par d'où c'est plus facile que par où est ce qu'on doit passer hein? le défilé par où le défilé par d'où ça finit ça finit à quelle heure ça commence à quelle heure euh, C'est ouvert jusqu'à quelle heure Etc. Euh, répète avec moi encore fois la question complexe. Allez. Par où est-ce qu'on doit passer Très bien. À quelle heure est-ce que ça commence Oui. D'où est-ce que vous venez À partir de quel âge est-ce qu'on peut participer avec qui est-ce que tu vas au bal Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Autrement, par où doit-on passer À quelle heure ça commence Ou à quelle heure commence-t-il De où venez-vous à partir de quel âge peut-on participer Avec qui vas-tu au bal Que se passe-t-il C'est une forme familière, on peut dire le défilé par d'où Ça finit à quelle heure C'est ouvert jusqu'à quelle heure Voilà. Partie vocabulaire on dit le 14 juillet le défilé militaire les drapeaux voir le feu d'artifice le bal s'amuser aller danser voilà c'est tout pour le moment on on termine euh, demander des renseignements on a déjà vu euh, Première situation 1, hein? c'est une petite récapitulation de ce qu'on a vu euh, récemment dans une station de métro. C'est la première situation de Stéphanie avec euh, l'employé. Stéphanie euh, qui demande des, des renseignements auprès de l'employé euh, euh, au sujet de l'arrêt de bus euh, ou de métro. ça veut des moyens de transport communs. Voilà. Ici c'est Françoise qui demande des renseignements auprès d'un employé dans une association sportive pour inscrire ses enfants. Voilà. Ici à l'office du tourisme, madame Collet est venue prendre des renseignements auprès de Rounou au sujet du 14 juillet. Voilà. Vous pouvez voir, s'il vous plaît, les autres vidéos. Et si vous aimez bien sûr ce type de vidéos, vous pouvez partager partout au monde. Hein, et vous abonner aussi à cette chaîne, Je Communique TV, pour mieux communiquer en français librement. Voilà. C'est vous pour le moment, c'est avec vous, M. Stahlil, qui vient de vous expliquer un cours de communication progressive pour les... les gens qui ont une faiblesse de communication et qui ont besoin de des cours de communication pour mieux parler en français couramment. Voilà, c'est tout pour le moment. À la prochaine.